Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 soleils. Eh bien, j'espère que vous allez très bien. Je vous accueille, euh, eh bien, les anciens, les nouveaux, tout le monde, tout le monde. Ah, j'ai mon chat qui veut partir. Vous savez, l'histoire des chats. Hein? La porte. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant, disons, euh, la l'astrologie cabalistique, parce que c'est celle, naturellement, que moi, j'utilise. Euh, pourquoi je la fais, cette petite euh, vidéo Je la cale comme ça un petit peu au milieu. Eh bien, tout simplement parce qu'il euh, y a certaines personnes euh, qui... Certainement parce que je n'arrive pas, disons, à, à, à, à poser correctement, disons, ben, ce que je fais. Hein, tout simplement, ce que je fais. Alors, euh, je fais pas du tout dans le conventionnel. Euh, la cabale ce n'est pas conventionnel. c'est pas extraterrestre, quelque part. C'est une, euh, une, une étude à part entière hein, qui est complètement, disons, en relation avec notre monde. Tout simplement parce que son but donc à cette science, c'est de nous faire comprendre que tout est relié. Il n'y a pas un bout de l'un qui ne peut pas être relié avec un bout de l'autre. Alors, bien sûr, vous posez des, des fois des petits commentaires en disant comme ça, « Oh, il y a confusion » ou « Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que ?» Moi, dans ma tête, j'ai plein de tableaux qui sont derrière ma tête. Mais si, en même temps, je vous dis tous les tableaux qui sont dans ma tête pour euh, vous sortir euh, deux trucs qui me viennent en tête parce que ça me paraît évident, euh, le cours, il va être déjà euh, hyper barbant. Surtout que c'est quand même pas facile ce que je fais, vous êtes gentil de rester là. Parce que moi je fais pas, j'ouvre pas un livre en disant « oui, ceci, cela et tout, pourquoi pas ». je Quand même, ça casse un peu la tête ça au départ, parce que c'est pas conventionnel. Et dès qu'on sort des sentiers battus, automatiquement bah, la tête, elle veut pas en entendre parler quelque part, parce qu'il y a refus dans la tête, hein. il y a refus « non, j'ai appris la chose comme ça » la ligne Qu'est-ce que ça veut dire ça Oui je me même des commandes. Oula oh là, là elle parle où la petite dame là Qu'est-ce qu'elle dit la petite dame La petite dame elle écrit des bouquins. Voilà tout simplement elle écrit des bouquins elle fait des tas de choses. Euh, j'ai créé donc euh, mon jeu pour ceux qui ne me connaissent pas et donc euh, c'est pas euh, c'est pas disons euh, j'ai pas monté ni mon jeu ni écrit mes bouquins hein, disons d'une façon très aléatoire. C'est euh, comme un toubib, à chaque fois qu'il avance, qu'il apprend, il fait des trucs, il, il pose des trucs, il, il travaille avec des tableaux, il travaille avec des références. C'est une connaissance, c'est une vraie connaissance. Par contre, cette connaissance-là, elle est complètement déstabilisante parce qu'en France, T'es chanteur ou t'es acteur. Ouh, en ce moment, on commence enfin, disons, à comprendre qu'on peut être les deux. Vous voyez, mais on peut pas deux choses à la fois moi je suis, <rire> je suis peintre, je suis peintre, je passais disons par euh, plein d'époques. alors j'ai fait des époques de ceci, de cela, euh, des choses disons euh, très minutieuses, euh, beaucoup plus euh, dans, dans un, euh, un aspect cosy, d'autres complètement feu, ah oui j'avais pas de caractère, mais j'ai le caractère du moment, tout simplement. Hein? En France c'est vraiment très limité, c'est dans un seul tiroir, un point, c'est tout, c'est ce qu'on a appris. C'est le problème, c'est le gros, gros problème de la France. Il faut que vous sachiez une chose, mes amis, que c'est le « der de der » en Europe, hein, pour, disons, être éveillé aux sciences ésotériques. C'est vraiment le « der de der hein. ». Vraiment, je ne sais pas pourquoi, hein, les Français, ils sont, euh, ils sont assez durs par rapport à ça. Et c'est très, euh, je veux dire, euh, surprenant, Étant donné que en France, on a vu naître de très, très, très grands cabalistes. Quand je dis grands cabalistes, ça remonte, disons, aux années 1000. Vous voyez, il y en a eu d'autres qui sont arrivés et qui sont vraiment connus et tout. Et, et voilà, qui ont écrit, qui ont écrit vraiment des, des, des trucs qui sont restés et qui sont encore étudiés. C'est quand même assez impressionnant. Mais le français, il est... Rébarbatif à ça. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie conventionnelle, on va dire Eh bien, c'est l'astrologie euh, de la médecine, on va dire, euh, conventionnelle. T'as mal à la main Bon, alors on va regarder ta main. Euh, T'as mal ici On va regarder juste ici. Vous voyez T'as mal là On va regarder juste là. Hein Chaque truc a son spécialiste. Bon. Par contre. On connaît bien, c'est pour ça que je fais souvent référence, disons, aux, aux sciences euh, chinoises, par exemple. et eh bien, euh, la science euh, chinoise, pas du tout. Hein, avec l'acupuncture, il euh, euh, y a des tas de choses maintenant qui arrivent tout doucement en France, tout doucement en France. Oh, oh là là, on est allé voir quelqu'un qui, qui faisait, disons, de la digiponcture et tout, pour soulager. Il avait mal là, on lui appelait, puis là... Elle est où la relation Dites-moi où elle est la relation. Elle est où la relation Qu'est-ce que ça a à voir là et ça me soulage là Vous voyez, le tout bip conventionnel, lui, il va dire clac, bon, admettons c'est une sciatique, boum En avant, l'épicure, c'est tout. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Et ça, c'est vraiment la science, euh, disons, de la médecine chinoise. Euh, la Kabbale, médecine kabbaliste, parce que ça existe aussi, oulala là là, mes amis, naturellement c'est vieux comme le monde, comme la médecine chinoise. Mais ça, en Europe, en France, on ne connaît pas, on, on ignore ça complètement. La Kabbale nous ouvre des horizons, là, on peut lire, vous avez vu sur plusieurs vidéos, je vous ai montré, tiens, ça, ça fait la distance de la Terre à la Lune, ça, c'est comme si, ça, ça... Bon, voilà, par rapport, par exemple, euh, à l'astronomie, hein, voilà, les valeurs, les distances, même la gravité, il y a tout qui est marqué dedans, il y a tout qui est marqué dans dans ces cartes qui sont répertoriées, c'est cartographié. Il faut élever maintenant le débat de « je tape le tarot avec, c'est simplement encodé dans des cartes, c'est cartographié ». Vous comprenez Cartographier au minima. Hein Après, il ben, y a des études derrière, on sait ce que telle euh, lettre veut dire, elle est en relation avec un tel, comme l'histoire de l'art, avec là. vous voyez C'est tout ça. Alors, regardez, ça touche également l'anatomie, puisqu'il y a sept planètes, les sept planètes correspondent, disons, aux sept ouvertures de la, de, de, du visage. Et oui est-ce que vous savez également que les sept planètes, c'est-à-dire il y a l'œil droit, il y a l'œil gauche, il y a une narine droite, il y a une narine gauche, oreille droite, oreille gauche, et une, la bouche. Vous voyez Ensuite, il y a le tronc. Le tronc, il y, a sept, il, y a, il y a douze organes. Mais également, on va parler aussi des vertèbres, des douze, vous voyez Enfin, également des chakras, si on repart avec, disons, les, les planètes. Tout est imbriqué, tout est imbriqué. Donc, évidemment... Que c'est un bouquet, là, qui nous arrive dans la tête, quand on peut en discuter, c'est clair. Quand on a ça en tête, il y a, ça, on, on jongle, hein. il y a des mises en relation qui sont tout à fait extraordinaires, tout simplement. Hein? Est-ce que vous savez que les planètes ont, sont ou euh, positives ou négatives, dans le sens corde tendre ou solide <rire> Et eh bien là, c'est répertorié, vous voyez, là, c'est tout répertorié, c'est pas aléatoire, c'est même écrit sur un schéma et on voit, il y a une roue, on voit comment ça fonctionne. Vous voyez, la position, par exemple, également des signes du zodiaque avec tous leurs nombres répertoriés. Là, il y a un petit détail, il y a un petit zoom qui est fait dessus, avec, que je vous parle souvent, disons, de l'axe de la traverse qui rejoint un signe avec un autre. Et là, naturellement, tout ce qui est écrit, je vous le marque là, à côté, c'est absolument tout répertorié. Là, je vous ai fait une petite vidéo parce que j'ai placé l'encre. Ne vous imaginez pas, parce que j'ai trouvé que c'était joli, je l'ai placé, placé comme ça. Non, non, non, pas du tout. J'ai écrit là-dessus, euh, donc, sur, euh, sur l'encre, avec des calculs et tout, mais je ne je, je crois pas l'avoir diffusé. Je, je pense pas l'avoir diffusé, c'était trop compliqué. <rire> bon, alors, euh, donc, je l'ai gardé, mais par contre, il y a des références. Il hein, y a des références à ce calcul, de pourquoi c'est comme ça. Et il y a ce qui est de formidable avec la cabane, c'est qu'il y a une petite marche, tout au départ, qui est extrêmement facile, avec deux lettres, avec trois lettres. Comme les gamins, on peut déjà commencer à jouer. Et on se rend compte que tout fonctionne comme une poupée russe, tout en étant, disons, très aéré parce que tout est mis en relation. Voilà, ça, c'est l'astrologie, disons, cabalistique euh, hein. Vous voyez alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi Je vous parlais du signe du scorpion. Pourquoi je vous ai parlé beaucoup du signe du scorpion là, les deux dernières fois Parce que c'est le phénix c'est ce qui est très ordinaire en même temps, commun on va dire, et c'est ce qui nous arrive à tous. On est tous à un moment de notre vie scorpion. Dès qu'on a une épreuve, boum, on tombe, on tombe, Néphale, on, on tombe. Et ma foi, là, il faut qu'on se récupère. Il faut qu'on trouve une autre façon, disons, de remonter la pente. Donc, il n'y a que dans ce moment-là où on peut vraiment donner le maximum de soi pour vraiment se sortir de la mouise, du chagrin, pour en tirer quelque chose, combien de deuils on fait dans, dans, dans une vie, est-ce que vous vous imaginez, quand on est, bon après il y a le passage de l'enfance, ah bah on va à la grande école, et puis après on quitte carrément, disons le monde de l'adolescence, et à chaque fois, boum, on se remet en question, allez, euh, le, le cœur en premier, boum, très bélier, martien, deux martiens, donc qui fonctionnent en même temps, j'attaque à chaque fois, je viens au monde, c'est bélier ça, oh, le premier cri, le premier souffle, voilà, le, le premier élan et tout vers la vie, c'est bélier. Dès que vous avez envie de, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, wow, et vous y allez, là, ça c'est le cœur bélier. Mais par contre, il y a des aléas dans la vie, et des fois des frustrations, et naturellement des, aussi parfois des, de la détresse, parce que ça ne marche pas. Le rêve, il est brisé. Qu'est-ce que c'est que le rêve, et les brisée Eh bien, c'est justement cette lune, on va dire, parce que la lune, disons, fait partie de notre fonctionnement. C'est pour ça qu'on regarde toujours la lune, que ce soit, disons, son axe pour le moment qui est en, de, du, du cancer, justement, euh, au, euh, au capricorne. Et Figurez-vous que cette lune, euh, naturellement, elle, a, elle nous dit à chaque fois quelque chose. Elle nous influence, mais tout au long, personnellement, elle nous influence. La lune appartient à tout le monde, comme le bélier appartient à tout le monde dans notre comportement, parce que bien sûr, les douze signes du Zodiac et toute l'astrologie nous parlent également de notre comportement. La science, la conscience, l'amour, l'âme, les valeurs... Euh, là où j'en suis, on dit toujours oui, le rapport à l'argent avec le taureau, euh, celui, vous voyez, le côté xénophobe aussi. Enfin, c'est tout marqué, ça, c'est tout en, c'est tout carté, c'est tout euh, vraiment, c'est consigné au minima dans les cartes et à chaque fois dans les lettres donc qui sont qui sont posées avec des nombres à tout. Alors le scorpion, lui, par contre. Boum, c'est le côté chute. Ben, mettons un divorce, ben, ça n'allait pas comme on voulait. Ben, là, c'est une forme de mort. Hein, hein. Et hop, on se remonte. Voilà, ça c'est les deux côtés, disons, martiens. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour le bélier Ah oh, ouais, lui, par exemple, avec le, le truc là, le bélier, il boum, poum, lui, il défonce les portes. Lui, c'est vraiment avec les gros sabots. Hein. C'est... Wow, par contre, le scorpion, lui, ça va être beaucoup plus chirurgical. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Hein. il est, Lui, il dissèque hein, les deux caractères. Donc, on voit tout de suite un petit peu les comportements. Mais ça veut pas dire que le bélier si, n'a pas de ceci ou de cela, puisqu'il a de tout, de toutes les façons. Hein. Les bons astrologues, même conventionnels et tout, qui font pas du tout dans ce que je fais et tout, euh, vraiment, on vous le rappelle, à chaque fois, vous avez toujours, disons, quelques quelque chose quelque part mais vous savez pas quoi vous savez pas quoi la la cabale elle offre justement disons un un concentré de connaissances qui est posé noir sur blanc ça c'est ça ça ça veut dire ça ça ça veut dire, ça ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça donc il y a toujours disons un rappel un espèce de ping pong qui est ou qui est pas par rapport aux planètes vous voyez mais il y a toujours un ping pong il y a des histoires de traverses, il y a des histoires, disons, euh, de, de... On va pas rentrer là-dedans parce que je veux vraiment rester, disons, dans, dans ma concentration concernant, disons, le scorpion, admettons, et également, disons, euh, le, béli, euh, et le bélier. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai euh, bah, fait un, un tarot, donc, de euh, 22 cartes et 50 cartes mineures, donc, majeures et mineures. Le premier signe qui apparaît dans les majeurs, regardez bien un petit peu, et hein? eh bien, c'est le bélier. Moi, je vous dis que le dernier signe qui arrive, c'est le scorpion. Vous allez me dire, elle est cinglée, celle-là, elle est vraiment euh, nonneux. Non, eh bien, non, parce que figurez-vous que là... On parle naturellement des cartes majeures. Et là, on va parler du détail et du mouvement, justement, des signes. Et on s'aperçoit que la toute dernière carte qui arrive, la cinquantième, et eh ben c'est ni plus ni moins que le scorpion. Le scorpion représente donc la résurrection et le phénix. Hein? <rire> voilà, tout simplement. Alors, euh, je vous dis souvent que c'est... Euh, par exemple, ici, je vous dis souvent que... Ça, ça représente, regardez mes amis, tout simplement, je ne sais pas si je vous annoncer un petit peu les fameuses cartes. Aïe, aïe, aïe, attendez voir. Boum Est-ce que vous connaissez les cartes de Béline, mes amis Est-ce que vous connaissez les cartes de Béline les cartes de Béline, ça a 52 cartes, hein, d'accord Il y a 7 euh, cartes euh, de chaque planète. Cette hein. fois, 7, 49, alors euh, 50, 51 et 52, sachant qu'il y en a 3 à hauteur. Hein, où on dit, bah, il y a l'homme, il y a la femme et puis il y a la clé. D'accord C'est bien ça, c'est bien, on peut faire ce qu'on veut, vous voyez. Mais il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas... Il n'y a rien de sérieux derrière dans la construction. Après, on va dire, c'est intuitif. Bon, bah ben, vous pouvez découper n'importe quelle carte et puis dans ces conditions, faire votre propre jeu. C'est exactement pareil, hein. C'est pareil, vous faites un ancrage sur une carte et vous dites ça, c'est ça. Et vous en faites 50, 20 ou 30, comme vous voulez. C'est exactement la même chose. Ça, on appelle la pensée créatrice et on pose vraiment sur une carte, sur un objet, disons, une destination, voilà, c'est tout, ça c'est heureux, ça c'est malheureux, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, point à la ligne, c'est une pensée créatrice, et on crée un ancrage sur un objet ou sur une image, mais par contre, ce n'est pas... Euh, scientifique, c'est-à-dire que essayer d'aller plus loin derrière, de mettre en relation telle carte avec telle carte, etc. Ah bah ben oui, vous allez avoir peut-être deux cartes de mercure, et, et voilà. Mais enfin, est-ce que vous connaissez mercure Bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein là, donc, concernant, disons, les 50 cartes mineures, eh bien là, elles sont encodées, vous voyez, chien sachant que vous en avez sept poser qui sont sur le premier jour. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, euh, voilà. Donc, le chemin, il se fait comme ça, dans ce sens. Il revient là. Et c'est comme ça que se posent les cartes. Mais ça, mes amis, vous voyez, je l'ai pas inventé euh, cette, cette histoire. J'ai dû me casser la tête pour trouver à un moment donné ce schéma et cette façon d'être posée et de fonctionner par rapport aux écrits, attention mes amis, je ne le fais pas avec les derniers bouquins, je le fais en, en puisant, disons, dans des livres comme le Sefer Yetzira, qui a été écrit par Abraham. Bon, on dit que le Sefer Yetzira, Abraham, il a été instruit par Enoch, s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Donc là, il y a une, une, une lignée qui remonte jusqu'à Enoch et même jusqu'à Adam, puisqu'il y a du rasiel dedans. Enfin, regardez tout alors, si vous regardez Abraham, il est né, à 100, il est mort à 175 ans. Eh bien, vous allez pouvoir additionner les dates diagonales comme ça, ou en croix, et vous allez retrouver le nombre 175. Alors, je ne vais pas plus loin, disons, dans ma petite démonstration. Voyez-vous, parce que ce n'est pas, pas la peine. Simplement, je vous dis que euh, ce que je vous donne ne, ne sort ni de mon imagination, ni du fait que, euh, euh, comment dire, j'ai envie de vous en foutre plein la vue, hein, c'est pas mon intention, mais par contre il faut quand même que je fasse décoller l'histoire, hein. vous comprenez, simplement, parce que plein la vue, il y a, y, a, y a plein de cabalistes qui peuvent m'en mettre plein la vue, et puis moi je reste à la porte et puis je dis rien du tout, hein. je vous le dis tout de suite, hein. on est chacun à son niveau, hein. Voilà, on exploite, disons, un domaine euh, de connaissances, de, connaissance, de compétences, et puis on essaye toujours d'aller un petit peu plus loin. Mais par contre, euh, étant donné que l'astrologie, euh, euh, c'est dommage, elle risque, disons, d'avoir un sacré coup de manivelle, surtout qu'il y a les ordinateurs maintenant. Vous vous imaginez un peu le truc, euh, toutes les comparaisons que vous pourriez faire et tout par rapport à ça, hein, de façon à pouvoir plus... Euh, euh, plus, de façon à, à, à plus relier toutes, euh, toutes ces choses-là. C'est quand même tout à fait énorme. Alors, moi, je vous dis franchement, alors, tous les secrets de votre signe, grand livre initiatique, voilà. Moi, j'ai, euh, donc, mon tarot, ça je dis disons pour les personnes, hein, naturellement, euh, qui ne comprennent pas du tout euh, ce que je fais, ni où je veux en venir, hein, euh, je donne beaucoup euh, de, enfin je donne des vidéos, hein, euh, de façon à pouvoir euh, euh, transmettre hein, ce message, ouvrir complètement, disons, les consciences. Et là, maintenant, je reviens sur le scorpion, vous voyez, avec la, la, la cabale et par exemple la science chinoise, comme tout est relié, vous avez un livre qui s'appelle, disons, le livre des permutations, dont euh, c'est 64, d'accord 64 permutations. Euh, L'île de la sagesse, Viking. Hein. Eh bien, c'est en relation. C'est en relation. Il y a, y, a, y a des millénaires de ça. Il y avait une science. Il hein, y avait une connaissance hein, qui était quand même euh, euh, wow, euh, ah ben costaud quand même. Hein, et ils ont pu euh, en, encoder des choses comme ça. Vous voyez ça bon, C'est comme, comme le, la... la L'homme, par exemple, chinois, où on voit, par exemple, il est comme ça, on dit « en haut, c'est avec en bas, en bas, c'est avec en haut, mais c'est le haut du bas, etc., etc. » Et ça rend les gens fous, ça, vous voyez. C'est-à-dire que on rentre dans une structure où euh, il faut avoir l'esprit complètement souple et accepter ce truc-là. Ben bah ouais, euh, le cœur, il est en bas de la tête, mais par contre, il est en haut, par exemple, des jambes. Vous voyez, c'est un petit peu ce système. Et puis, il a deux côtés. Oh, bah tiens, c'est bizarre ça. Enfin, bref. Et on rentre là-dedans après. Et ça, c'est juste pour vous dire que vous avez des tas de choses à apprendre, disons, sur votre signe. Et même, parce que certains euh, s'y connaissent bien, hein, co concernant, disons, l'astrologie euh, euh, traditionnelle. Je ne la jette pas! <rire> C'est une planète, il y a des influences et des influences, mais alors Mars, par exemple, qui est hyper guerrier, qu'on dit, waouh, attention, c'est le dieu de la guerre. Alors, pourquoi c'est une planète qui est féminine Dites-moi, et bien c'est le côté féminin guerrier, hein voilà, et bien, c'est écrit là-dedans, et avec les détails, voilà, alors, donc... Concernant, disons, euh, l'apprentissage du tarot, donc, euh, de, mon, de mon jeu, vous avez le grand livre initiatique. Alors, pour ceux qui sont branchés symboles, hein, il y a beaucoup de choses aussi là-dedans qui sont quand même très intéressantes avec euh, des histoires. Avec des histoires, des fois, on comprend beaucoup, beaucoup mieux, hein, voilà, et naturellement, ils sont tous reliés les uns aux autres, hein, vous voyez, hein, c'est-à-dire dans l'un, c'est pas euh, des trucs qui sont différents, c'est vraiment comme des tomes 1, 2, 3, enfin bref, euh, ça rebondit, hein. Et autrement, alors les symboles dévoilés, le grand livre initiatique, et, et je vous mets celui-ci, tous les secrets, donc, de votre signe, va enfin, tous, <rire> au moins vous avez les tableaux, parce qu'après, euh, je vous dis, c'est comme, euh, comme n'importe quelle science. Il euh, euh, y a un premier palier, y a un, même, même dans ce premier palier que vous pourrez voir là, il y a vraiment une, un enrichissement. Euh, vous vous dites, non d'une pipe, j'aurais jamais cru que j'étais en relation avec tel ou tel signe et que ma planète, elle était féminine ou qu'il y avait ceci, cela, et qu'elle faisait, disons, un pan entre deux signes, par exemple. Vous voyez, là, je vais vous montrer, comme ça, hein, là. Vous avez le bélier et vous avez, juste en face, donc, euh, la balance. Là, cette fameuse traverse, comme ici, c'est une traverse, hein, vous voyez, qui est représentée par, un, par, une, par une planète. Hein, voilà, toutes mes planètes, à moi, elles sont entourées de jaune, comme ça, c'est un repère. Alors, cette, cette, cette traverse-là, elle est tenue par Saturne, Saturne, elle, elle porte une lettre, c'est un B, B, B, B comme bouche, on va dire, d'accord hein Et donc, quand on le lit ça en hébreu, tout simplement, on fait « lève », qu'est-ce que ça veut dire Le cœur, le cœur, rejoint, disons, le bélier qui est aussi feu, flamme que ça, avec une balance qui est vraiment, il y a un côté qui, qui est un petit peu euh, réticent, on va dire, à toujours peser et tout, et bien l'un et l'autre, ils peuvent faire le voyage ensemble, pourtant ce sont deux signes qui sont complètement euh, différents, mais par contre, le, le lien qui peut s'attacher entre eux, et bien s'appellera disons, le cœur, c'est-à-dire il faudra toujours qu'ils aient entre eux euh, une communication, disons, par le cœur, hein, par le cœur, pas euh, par, disons, la, la logique, hein, vous voyez ça, hein, euh, le langage par le cœur. Autant le bélier ne devra jamais vexer la balance, autant la balance ne devra jamais enfermer euh, son petit bélier, disons, euh, sans que, disons, il y ait une approche. Euh, par euh, le cœur hein, en lui expliquant donc euh, toutes ces choses-là pour un ce petit bélier c'est un costaud hein. voilà il ben, y a des petites il euh, y a des messages comme ça tout simplement qui sont déjà inscrits vous voyez mais c'est tout ça bon ben voilà pour euh, toute, euh, pour ce petit cours-là, tout simplement, c'est que euh, ce que je fais, eh ben, c'est de mettre en relation et de lever un petit peu un voile sur une astrologie, disons, qui est complètement méconnue des Français et qui est vraiment millénaire. Et c'est un... Euh, ça nous vient quand même d'Abraham qui a reçu son enseignement d'Enoch, mes amis. C'est quand même pas rien, hein D'accord Donc, ça remonte, hein, tous ces enseignements. Vous voyez, chien Bien, eh ben, j'espère que ça vous aura plu, puis que j'aurai répondu un petit peu à vos questions dans « Où elle par où, la dame hein. ?» Voilà, tout simplement. Je vous like, les amis, chien. Je vous like. Hein. Et puis, je vous dis, disons, à la prochaine fois, la prochaine vidéo. Dites-moi un petit peu, donnez-moi des idées de vidéos, c'est sympa. Au revoir, les amis.